Ce film, un... ça pourrait être un rencontre entre deux lignes parallèles. Voilà, C'est la rencontre entre deux lignes parallèles, mais on dit que les lignes parallèles, ils ne se croisent jamais. Donc, est-ce qu'on peut dire que ce film, ces deux lignes parallèles ne se croisent pas dans le film, mais à mon sens, le point de fuite, c'est dans le hors-champ. Ils se croisent dans le hors-champ. Donc c'est une correspondance entre Prahim Golestan et Jean-Luc Godard, et, mais plutôt il faut le voir pas comme une correspondance très enfin, dans le sens vraiment très euh, développé, dans le sens qu'on attend toujours dans l'histoire de la littérature, ou euh, des correspondances qui, étaient, qui sont comme les références, mais plutôt regarder comme un, comme un film complètement off-road, c'est dire que ne suit pas les champs euh, des sentiers battus, c'est vraiment c'est hors sentiers battus. Commençons par une correspondance. Peut-être que ça ne correspondra pas. Mais Ebrahim peut m'envoyer une lettre par email ce vendredi, et moi je lui répondrai vendredi prochain, et ainsi de suite. Et là donc, euh, je vous dis à vendredi, Robinson. Je pense que c'est hum, le bout, c'est la même chose. C'est pour ça que finalement, je dis le le, le point de fuite, c'est hors champ, parce qu'il se rejoint quelque part. Mais l'attitude est différente. Euh, Godard, c'est un, un, un artiste, c'est un philosophe de l'art qui, qui essaie à travers l'histoire la, de l'art euh, vraiment arriver de, de passer dans tous les couloirs de l'histoire euh, de l'humanité. C'est un artiste complètement complexe qui, qui performe euh, en entier. Golescent, c'est un savant, c'est vraiment un savant, c'est un homme... Euh, c'est un homme qui vient de très très loin. D'un pensée très très loin qui va vers une euh, pensée très loin. Donc c'est ces deux modes de, de, de, de vivre la pensée très différents. Mais le but c'est pareil. C'est l'humanité. Arriver à, arriver à être le, éveillé. Les deux sont deux êtres éveillés. Il est playful, uh, uh, uh, savamment, knowingly, sagely, he is playful. Yes. Knowing wisely, knowingly. La question de langage, c'était dès le départ... Euh... Ce n'était pas quelque chose qu'on le met dans le film, il existait déjà, parce que euh, de, de la part de, de Godard, on sait très bien comment il, il a l'affaire avec euh, le la langage, le euh, langage cinématographique, le langage littéraire, et euh, sa propre langage euh, comme une action. Euh, du côté de Golestin, c'est un immense... Euh, Interprète de la langue, mais pas je ne vais pas dire interprète dans le, dans le sens euh, euh, traduction, interprète euh, comme un savant de la langue persane. Et, et déjà, c'est parce que Gaulestan, il a cette euh, euh, position dans la langue persane, il y a quand même déjà une géographie de la langue qui existait. Dans une géographie de la langue dans laquelle Ibrahim Golestin, il pouvait en sortir parce qu'il connaît les autres, il a accès à des autres euh, langues, mais Godard, il ne pouvait pas rentrer dans le champ de la langue persane. Et encore une fois, je pense que euh, jean luc Godard, il savait très bien comment, dès le départ, jouer avec ça, parce qu'il le casse tout de suite. C'est-à-dire, très vite, il impose un certain euh, chemin qu'on ne prend pas vraiment en considération les langues parlées, les, enfin que vraiment la, la, la question de la langue ne soit pas pro, euh, la question, mais c'est le la langage qui devient la question. Dans cette euh, dans cette champ, très vite ça, ça arrive à une confrontation entre Ibrahim Goldstein et Jean-Luc Godard, parce que Ibrahim Goldstein c'est quelqu'un qui Restaure la langue, il fait la restauration de la langue pour atteindre un certain niveau de l'homme, de l'humanité, de l'âme. Mais Jean-Luc Godard, il détruit la langue pour arriver à ça. Donc, c'était vraiment la question de deux, deux pensées l'un qui cherche un langage de raison, de pensée développée, et Godard qui, qui, qui, qui détruit. پوخ را حس داده میکنم که این جواب دقیق باشه ریپلیک هست جواب نیست یعنی پینگ پونگ. ولی هیچ به هم اتبوت نداره نه من نفهم حرفی که من زدم شاید بانال باشه بنال شاید بانال باشه ولی حرفی که من تو اون چیز نمیشتم je it, bah, pense que euh, le lieu est assez important j'ai pas fait beaucoup euh, j'ai pas eu vraiment envie de mettre accent sur euh, montrer quoi qu'il soit dans les lieux c'est très naturel parce que euh, les lieux sont des endroits dans lesquels deux penseurs vivent leur quotidien de pensée s'ils sont dans le couloir s'ils sont dans la cuisine s'ils montent les escaliers la pensée monte les escaliers s'ils descendent des escaliers la pensée avec descend des escaliers ils sont horizontal ou vertical godard il est dans le lit horizontale, mais on entend la, la, la pensée. Donc c'est vraiment pour dire que c'est quelque chose que je pense que on arrive toujours de, de, de trouver des raisons un peu plus tard quand on, quand on a des matériaux sur les mains. Mais je pense que ce film a très vite essayé de, de montrer un peu le quotidien d'un penseur et montrer les, les, toutes les coins, toutes les... Toutes les endroits qu on, qu on, ils sont considérés comme des lieux. Mais tous ces lieux, ils sont habités par, premièrement, par une pensée. Et après l'homme. Oui, on n'est jamais. On n'est jamais suffisamment triste. Ah oui, c'est une phrase de Elias Canetti. On n'est jamais suffisamment triste pour que le monde soit meilleur.